J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur du GTA RP. Donc euh, l'épisode 2, ma saison. Donc euh, voilà, mon véhicule de police avec mon collègue. Et donc euh, voilà, je vous laisse regarder le, le gameplay et je vous dis à tout de suite. C'est vrai que pour faire évaluer quelqu'un, c'est un T'as est équipé quand même bouge pas <rire> dit que t'allais partir si on, on s'en de cette côté ben non pas non pas côté, ouais. Dès que toi t'en as chopé un, et que moi, t'as chopé lui. T'as chopé. Dans la voiture. Et donc du coup. Descends de là. Hop hop hop, enlève toi du volant, lève toi du volant. Enlève toi du volant ou on t'assassine. Descends de là, dépêche toi. Allez, vieux, descends là. Rejoins ton collègue derrière, c'est bon, on va pas te tirer on te baillonne, en même temps, on t'enlève toutes tes armes. Attends, attends, attends, viens là. Fais pas le fou. Bon, voilà. On te bâillonne, on t'enlève tes armes. Hop, on va vécu. Attends, parce qu'on on tente pas coller. Vas-y, monte. Du coup, vas-y, des son collègue pour savoir où ils ont emmené Tonine. Hors de là, toi. Oui donc vous C'est bon, bon Où est-ce que vous avez emmené Tony Il nous emmenez à la prison On va le, on va le sortir de là on l'échange de votre vie si vous faites n'importe quoi D'accord on, on va, on va, on, va, on, va vous, on va vous amener à la prison ben voilà et vous aurez la visseau, vous inquiétez pas. Vous allez juste avoir un petit. suis bon, je à Bayonne, hop, tu remontes. Tiens, je te donne le GPS. Mmh. T'as juste à utiliser tes doigts. Tu mets où est le lieu. Mmh. Euh, mes portières ont eu un problème. Euh, à la fin de tout ça, on va vous filer un petit mmh. traitement de manière à ce que, à ce qu'on oublie vite tout ça. Descendez les filles. Euh, De moules, viens avec moi vite fait oui. la contre-mur. Tu viens du pneu l'autre jour oui. Le pneu sur mon taxi, t'as tiré Uber. gratuitement. Uber. Uber. Bon, ouais, ça peut se faire. Ouais. Il fait rien parce Il aura des traces et après, il va... quand il va se réveiller... Non, non, mais bah je, je pose genre... juste la question, c'est sait qu'il le... faisait, faisait si le mariage l'autre est... jour. Non. Allez, vas-y. Allez nous chercher Tony, là, les gars. Mm. On va aller le chercher, on te tu... Oui. tu veux y aller ou tu veux que je reste à l'extérieur Vas-y, je reste à l'extérieur, si tu veux, tiens. Ouais, tu veux. Viens devant, avec toi. C'est tout, il faut que tu vas à la part. C'est moi. Ouais, qui est pas dort, avance de moule avance. Avance, avance, fais pas le fou, fais pas le fou, t'es ligoté, t'as. t'es voilà. ligoté, pas baillonné. T'es ligoté, baillonné même. Allez. Elle est mon petit jeune ami, donc euh, je t'attends à l'extérieur. Sony. Ouais. Ouais. Tu vois ces deux, ouais, vois ces deux ouais. personnes là Oui. Ouais. Bah, ils sont ligotés, baillonnés, tout ce que tu veux, donc euh, voilà. Allez tu viens, on peut sortir. Putain, vas-y, c'est mon pote. A bientôt ouais, pas... monsieur, monsieur les agents. Le Oublie pas les coups de crosse, Oublie pas les coups. De... Ouais, enfin les coups de crosse, je peux pas les mettre à l'intérieur. Hein. Et les redescendre Allez les gars, on descend plus. Oui, oui. Il dépêche. Oh, merci. Liberté Liberté oui. Non, Tony, depuis tu sors, tu vas la voiture. Okay. Laquelle Putain, il peut pas s'empêcher euh, de euh, voir ouais, euh, ci Va <rire> bah dans le taxi, là-bas À l'entrée du garage, ah, à l'entrée ah, du garage. Ah, ah, euh, euh... Messieurs, messieurs. Hubert, euh, tu vois l'endroit que je t'ai montré tout à l'heure, qu'on a parlé Pas... Euh, euh, pas truc trucs... Euh, il t'a enfermé l'autre, là, mais avant. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que tu veux y faire Ouais, enfin, bref, on s'en fout, tu euh, t'emmènes euh, Tony là-bas, t'en en, en après. Ouais. Ok, fais pas le fou. Hein. Pas fou ouais. euh, Tony, c'est lui qui te... T'es pas des deux là. Ouais. Bon, l'émission y va. <cười> vous mettez à côté de moi on a, droit de... ah. on a même droit à la belle vue ah, c'est bien pour ça que je vous emmène là en tous les cas vous, allez... vous avez de l'oubli euh... bon Hop, ouais. ouais, je te débaillonne je quelque chose à dire je pas j'ai pas dit bien. que je te déligoté. t'as rien à dire ouais. Ouais, je suis peu dans la je te débaillonne aussi t'as quelque chose à dire bah, je dirais qu'une seule chose, que qu ne faut chose. pas qu'on recroise monsieur euh, du coup sur ça, parce qu'il va euh, être est recherché euh, pour euh, chez... évasion. Bah... Voilà, ce sera dans le dernier mot. Et du coup. Non, oh non, tiens, je vous laisse euh, profiter de la ligne Bon, allez, ça profiter. profiter Hop, je te déligue pour que tu puisses te, te réveiller de coma. Voilà. Toi, voilà, je fais pareil. Allez, bonne nuit!